Là, je suis J'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai deux. J'en ai, euh... ai deux ou trois. Non, j'en ai vraiment en ai pas. Il y en a un trio quoi. Ah, je me suis fait souvent régulièrement dans passé. Euh, Asperger. Oui. As ouais. C'est comme il si, euh, y avait un monstre qui savait pas se défendre. moi, j'en je ai marre, enfin, je je ce, c'est ce, ce, pas de ma faute. Il est vrai. Je suis susceptible de ne pas faire des gens. Ça, c'est mon Chose, je vais je capable de modifier.